bonjour aujourd'hui on va regarder euh, comment convertir des données et comment euh, vérifier euh, que tout se passe bien alors on va partir donc sur une première euh, un premier exemple donc là je suis connecté à mon serveur de, de base de données et euh, la première chose qu'on va faire c'est on va regarder comment euh, récupérer euh, la date actuelle donc euh, la current date donc voilà donc aujourd'hui on est le 26 euh, février 2020 après on a une autre une fonction par exemple admettons qu'on ait envie de récupérer euh, l'année l'année actuelle donc on a la fonction hier qui nous permet de euh, récupérer d'extraire euh, l'année donc évidemment on trouve 2020 donc tout ceci euh, fonctionne bien euh, maintenant on va essayer d'extraire de, euh, par exemple la, la date d'hier hein on va faire un deuxième exemple et euh, donc là je vais écrire bah, voilà hier on était en 2000. 2020, on était en février et on était donc le 25. Et si je fais ça, on me dit que le résultat, c'est nul, ça signifie euh, qu'il n'y a pas de valeur, une absence de résultat, donc il y a eu, euh, y a eu un, un, un souci. Donc là, c'est intéressant d'aller voir un peu plus loin, là, vous voyez, quand ça se passe bien, il y a marqué euh, une rangée, donc un résultat euh, dans notre ensemble de résultats, donc euh, un enregistrement, et là, on a marqué un warning. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir que ce... Si Qu'est-ce qui se cache derrière cet avertissement Donc là on fait show warnings, on reste parce que même si on n'a qu'un, on veut la liste. Et là on nous dit voilà qu'il y a un problème avec une, une date time value euh, 1993. Alors la fonction here, elle attend une valeur qui est une date ou date time. Euh, Nous on lui a donné une certaine valeur et euh, apparemment le calcul il s'est fait sur 1993. Alors là il se trouve qu'on a écrit euh, euh, ce nombre là, donc ce nombre là, si on l'écrit euh, si on fait un select pour regarder ce que ça donne hein, donc si on fait 2020-02-25 on obtient 1993 c'est à dire qu'ici, euh, comme euh, on, on a écrit ça comme ça que c'est une expression avec des moins, le calcul a été effectué par MariaDB on obtient 1993 et la, la commande qu'on a faite c'est select de 1993 donc c'est pour ça qu'il nous dit qu'il y a un problème avec euh, cette valeur là. Alors pour éviter ça, euh, il va falloir qu'on qu mette, euh, comment dire, qu'on écrive la date de la bonne manière. Et euh, écrire la date de la bonne manière, c'est notamment le mettre avec des codes simples, et euh, afin de préciser euh, que c'est une date. Donc là on obtient bien l'année 2020, et on voit qu'on n'a pas de warning, puisque tout s'est euh, tout bien. Euh, euh, dérouler Alors, euh, donc là, on a, on a eu un souci parce qu'ici, il nous faut impérativement, euh, impérativement une date. Alors, on peut essayer de, de forcer le, la, la conversion. Hein. Donc, on a une fonction qui s'appelle cast qui nous permet euh, de. Donc, on lui donne une expression et après, on va lui dire en quoi on veut la convertir. Donc, on, on, on écrit comme ça on va dire, voilà, moi, ma date, mon, ce nombre-là m'a donnée je veux qu'elle soit convertie en date. D'accord, par la fonction cast, et cette date-là, ensuite, je vais extraire euh, l'année. Donc si je fais ça, euh, donc là il me dit que la fonction cast does not exist. Alors là, je suis un peu dans le.. Voilà. Alors là, parce que, je ne sais pas pourquoi il y avait l'espace qui manquait, donc il ne faut pas mettre d'espace. Donc on obtient euh, cast et il nous donne nul comme résultat. Il nous donne toujours un, un warning. Hein. Donc le warning, bah. A priori, ça va être le même, hein. donc c'est bien, on a bien un souci de conversion euh, avec, euh, avec cette, cette date-là. Donc on a eu un problème d'écriture euh, euh, des dates. Ici, si on va voir dans la documentation, donc c'est un problème donc de conversion d'une date. Hein. Donc les dates, on peut les écrire, euh, donc là, quand on va dans « date and time literals euh, » dans la documentation « MariaDB hein. », euh, donc on peut constater qu'il y a plusieurs manières d'écrire une date donc nous le format qu'on a utilisé c'est ce format là voilà on va grossir un peu voilà c'est ce format là et euh, donc il y a, a d'autres manières d'écrire mais il n'y a pas sur quatre chiffres euh, ça, ne, ça ne fonctionne pas hein. donc c'est pour ça qu'on a eu, euh, qu on a eu euh, notre, euh, notre souci alors donc on va regarder un deuxième petit exemple hein, donc, euh, de, où on a des, des, des problèmes de, de conversion de date qui peuvent intervenir donc on va réutiliser euh, une fonction qui s'appelle euh, power donc pour calculer euh, la puissance et nous ce qu'on veut c'est calculer la puissance euh, de 2,7 euh, 2, et on va mettre ça à la puissance 3 donc là 2,7 et à puissance 3, donc là on nous dit qu'il y a un, un, un problème, donc une erreur, là. donc là ça, carrément ça ne peut pas être exécuté, on a une erreur euh, avec le nombre de paramètres. Parce que comme la virgule c'est un séparateur de, de paramètres, bah, c'est comme si à Power on lui donnait 2, puis un deuxième paramètre, puis un troisième paramètre. Donc nous, pas de souci, on se dit, bah ouais mais il y a de la conversion de type, bah nous on s'embête pas, hein. on met des, des cotes et puis on va faire le, le calcul. Donc on va dire c'est 2,7, on veut que ce soit converti euh, en un nombre, et 3. Et là le résultat qu'on trouve c'est euh, 8, donc euh, 3 fois 2 et non pas 3 fois 2,7. Euh, donc on a, on a on a un réel souci euh, avec ça. Alors on va essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé. Alors on va, voilà, normalement je devrais trouver ce résultat là. Donc c'est donc, ce qu'on devrait obtenir. Et là, boum, hola Je n'obtiens pas un résultat de calcul, j'obtiens une, 2, 3, j'obtiens quatre colonnes, un enregistrement donc formé de quatre valeurs, pas de warning, donc tout va bien. Alors, la virgule, bah oui, évidemment, ça, ça, on, ça a une signification spéciale en, en SQL, hein, donc c'est un séparateur. Euh, dans un select, ça va être un séparateur de colonnes, donc là, finalement, je dis que je veux une colonne qui contient 2, une colonne qui contient 7 x 2, 14, une colonne qui contient à nouveau 7 x 2, 14 et la dernière colonne qui contient 7 donc cette virgule elle est importante au niveau de la syntaxe hein, ça veut dire que c'est un séparateur donc euh, soit de colonne dans un select ou alors par exemple ici qu'on voit la, la fonction euh, power, ça va être un séparateur de valeurs. c'est pour ça que les valeurs, les paramètres qu'on donne hein, donc là on a 3 paramètres de séparateur et ici donc 2.7 n'est pas du tout interprété euh, comme, euh, comme on le voudrait alors on va on va essayer de mieux comprendre ça on va utiliser un cast donc on va dire 2,7 on va le, le caster comme un, un nombre à un virgule par exemple un double là il nous donne 2 comme résultat donc ça nous permet de comprendre pourquoi euh, ici 2,7 euh, à la puissance 3 ça fait 2 fois 2 fois 2, 8 donc là on, on comprend pourquoi et on a un warning donc on va aller voir le warning pour comprendre et là il nous dit qu'il y a que c'est tronqué hein, donc il y a un problème avec euh, cette valeur là donc là le séparateur c'est pas une virgule c'est un point hein. donc euh, si euh, on utilise le point on obtient bien la bonne valeur donc c'est 2,7 donc en français mais c'est 2,7 euh, à utiliser on a bien notre valeur pas de warning et donc quand on revient sur notre calcul initial donc euh, voilà ici c'est 2.7,3 et on obtient euh, notre bon résultat donc arrivé à ce stade on a réussi à résoudre nos, nos, nos, nos deux soucis hein. donc qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça c'est que quand on utilise des données euh, il faut connaître le type qui, sont, qui est attendu hein. donc euh, voilà je fournis une donnée euh, et après ce qu'il faut aussi retenir c'est que si les type attendu il est différent de celui qu'on fournit il y a une conversion qui se fait on ne demande pas cette conversion, elle est faite de manière implicite. Donc après, c'est à nous d'être vigilants, de regarder s'il n'y a pas des warnings qui sont générés, des avertissements. Dans ce cas-là, s'il y a des warnings, ben, il faut qu'on qu qu les lise, qu'on les comprenne, et après qu'on les résolve, d'avoir une, une, une requête qui se déroule sans aucun avertissement. Sur ce, ben, je vous remercie beaucoup pour votre attention, et euh, je vous dis euh, à bientôt. Au revoir.